Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui je vais vous présenter un programme que j'ai codé en Python avec la bibliothèque TK Inter pour les widgets un programme qui s'appelle tout simplement calendrier 2021, l'année en cours évidemment le 1er janvier prochain ce sera le calendrier 2022, ça change automatiquement et ce calendrier annuel il est constitué de différents boutons qui correspondent à chaque jour de l'année évidemment c'est-à-dire que si je clique sur un bouton, comme par exemple ici, et donc on va être dans le futur, dans le 10 décembre par exemple, j'ouvre une note qui me permet d'enregistrer un rendez-vous ou une tâche à effectuer. Par exemple, rendez-vous chez Lophtalmo. Voilà. Alors j'enregistre et vous allez voir, le bouton va changer de couleur. Attendez, je m'écarte un petit peu. Le bouton du 10 décembre 2021, c'est écrit ici, vendredi 10 décembre 2021, va changer de couleur. Voilà, il passe en vert. Si je considère que c'est une tâche prioritaire, un traitement prioritaire, parce que c'est important, il ne faut pas que j'oublie, je peux le passer en rouge, ici, traitement prioritaire. Et vous remarquerez que le bouton a changé maintenant, c'est traitement normal. Donc ici, nous sommes en rouge, traitement prioritaire, mais je me dis, oh finalement... Alors je peux, je peux fermer la note, il hein, n'y a pas de problème, et la réouvrir euh, tout de suite, pas de souci. Et je me dis finalement, euh, non, euh, c'est pas si urgent que ça, si, si j'oublie si c'est pas très, pas très grave. Et je, je clique ici sur traitement normal, et ça redevient vert. Je peux effacer le contenu de la note, mais la note ne disparaît pas, c'est une note vide. Et je peux supprimer la note, et dans ces conditions, le bouton va changer de couleur, il est redevenu gris, et la note a disparu. Il n'y a plus rien. Alors, tous ces événements, quand je crée une note, alors, ici, euh, un dernier petit point quand même, le 12, cette couleur un petit peu, le beige, ça correspond au jour en cours. Voilà. Donc, toutes ces, toutes ces notes que j'écris, donc là, pour l'instant, j'ai écrit deux notes, euh, on les retrouve ici. Ça, c'est le calendrier.py, c'est le fichier lanceur. Et ici, ce sont les notes qui sont ici. Avec les, les green buttons et les red buttons. Voilà, il y a deux notes. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors sur quoi je me suis basé pour le faire Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, je me suis basé sur une commande. Cette commande, si. C'est une, une commande bash. Cal, c'est la commande calendrier. Et date, c'est la commande qui détermine l'année en cours. Donc date plus pourcentage Y détermine l'année en cours et cal crée le calendrier on va recommencer pour voir pour vous montrer je rentre cal plus date plus voilà plus y et je clique et j'obtiens donc le squelette du calendrier et ensuite je me suis basé là dessus en fait j'ai pris les colonnes de droite le chiffre le plus à droite de chaque de chaque jour en fait le chiffre le plus à droite de chaque jour pour déterminer où étaient les espaces vides ça a été assez compliqué à faire il m'a fallu quand même plusieurs jours pour déterminer vraiment euh, pour trouver la meilleure technique pour créer ce calendrier ça n'a pas été si simple que ça maintenant ça fonctionne très bien et quand on va euh, et c'est automatique hein, je veux dire euh, les jours changent automatiquement l'année va changer automatiquement le 1er janvier mais euh, ça a été un peu compliqué je vais vous montrer mon code quand même il est ici calendrier alors on va descendre tout en bas le programme principal et donc ça ce sont c'est le plus important ce sont les colonnes dont je vous ai parlé plus tôt qui déterminent quels sont les espaces blancs entre chaque jour voilà, et ici vous avez tout un tas d'informations avec les, les, les, les, les mois, les jours, euh, voilà, évidemment. Et ensuite, le programme, il est divisé en deux classes. La classe qui crée les, les widgets, Personal Calendar, ça c'est une méthode, pardon. La classe elle est ici, Personal Calendar, avec la, la méthode du même nom. Ça crée tous les widgets. Et ensuite, une classe Note. Quand j'ouvre une note, évidemment, euh, c'est la classe Note qui s'en occupe. Avec différentes, euh, différentes méthodes la méthode euh, enregistrer la note, la méthode euh, supprimer le contenu, détruire la note, mettre en traitement prioritaire et mettre en traitement normal. Voilà. En tout cas, ce que je vais faire, je vais écrire un article que je, ferai, que je vais mettre en ligne sur mon blog miamondo.org et ceux qui sont intéressés par ce code peuvent bien évidemment euh, auront un lien pour y accéder pour l'enregistrer, le, pour il n'y a pas de souci. voilà, je vous remercie en tout cas de, de m'avoir suivi et je vous dis à, à toutes et à tous un, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour une nouvelle vidéo merci